C'est vraiment de la merde ce jeu. Ah oui ce jeu c'est un peu de la merde. Ce mais il je est réglé. l'avoir acheté pour vous. <rire> tu peux aussi partir hein, et quoi. <rire> oh putain sa ah merde Ah Pourquoi c'est pas... Non <rire> Oh non c'est... Ah bah voici Babcanny West de twitter.com Pourquoi je me suis fait inaugurer Vas-y j'ai jamais joué. Mais t'en fais pas, je suis sûr que beaucoup de personnes vont venir te sauver. Tu peux wiggle hein, quand je te tiens. Ouais, c'est... Ouais. Ah ouais. non, pour moi, il faut <rire> ouais, crever, ai désolé. Oh. Oh. Merci, Jackter. <rire> mais toi, bon, t'es mort pour ma gueule, maintenant Voilà, Ça je... <rire> pas... Attention, non oh, Et puis merde, hein. t'es mort, t'es mort, Jackter. T'es mort, Jackter. Et c'est mort pour ma gueule, maintenant, parce que je dois carry deux noobs qui font que mourir. Oh et puis j'entends mes battements de cœur mais j'en ai plus rien à battre. Euh... Oh et puis merde à la fin, qu'on s'arrache. ça euh... s'arrache. Alors... <rire> ah euh, vu qu'il n'y a qu'un truc drové. et <puis> merde. <rire> oh et si j'aurais essayé quoi. Ah <rire> oh, putain. Écoute je t'ai vu rentrer euh, en fait, <rire> c'est pour ça. Ah, Oh, est sérieux Jeu Écoutez, de merde <rire> Écoutez, euh... C'était une introduction à Dead by Daylight. Non mais clairement, je regrette pas mon achat. J'ai vraiment on euh... On va attendre le de hein. <rire> Attends, va les les <rire> la yaya. Quoi On peut te report pour harcèlement. Je crois que je t'ai déjà report sur Overwatch, Belka. Je pense que c'est une très mauvaise idée de jouer à ce jeu avec un mug de thé brûlant à côté de moi Ah oui il faut que j'arrête de courir aussi Ah, ah putain c'est qui Coucou C'est toi avec des lunettes Oui Charme Oui c'est moi là. Ok c'est bien Alors ouais, okay. Comme Et ça plus, ça, ça, ça super fait chier On est dans un petit square c'est bien oh, Ah putain Ah non Non, non Ah Ah non pas lui Ah Pourquoi moi Pourquoi pas non, non non non Il est sur moi, <rire> non, non, non. je crois qu'il est sur moi <rire> Ah, putain, il putain. Oh, putain il est sur moi Putain il est sur moi Pas grave, nous on s'en va viens. Ok je je, je, je l'attire euh, loin. Ah non pas par là. Ah, putain, ah putain arrête ah, de faire ah, des changements ah, de direction comme ça, c'est insupportable. C'est donc ça son point faible <rire> C'est le fait oh. qu'il soit nul. Oh, oui. Oh. Le ah, compte fait pas en plus. Hein. Ah comment je te paye Ah. Bah, bah, bah, alors bah, pourquoi j'ai pris sur Les moteurs n'existent pas dans cette map. C'est quoi le bail Non oui, Balkany là. West. Alors, toi, j'ai vraiment camper devant ton cadavre, ah, t'en fais ah, pas. Non, <rire> non. Euh, J'aime pas du tout là où je suis, en fait, euh, c'est. Ah non ah. On voit rien en plus dans ce jeu. Non oh, j'ai entendu ah, un cri oh, J'ai bien non. campé je devant ton seul. cadavre non, Ne, ne non, surtout pas m'aider Ne pas, ne pas Ah, il est, il, est, il est toujours là où je suis. Ah, non, non, fallait pas venir m'aider Ah, non non non non non, non, non, non, non, non, non, non, Oh merci. merci. Ah putain, c'est pas, pas une barricade, ça. Non, <rire> Non. s'il <Mitié. rire> oh, te non, On se souvient En souvenir mais, de euh... nous. <rire> en souvenir de quoi J'ai notre amitié. <rire> Je sais pas. Ici, ici, Allez. Mais... Oh là là. Vous vous en sortez ou pas Mais après toi. Pas vraiment. vraiment. Bah, vraiment. Je sais pas, moi. <rire> ok, j'ai... T'en <rire> fais pas, je compte pas. Sauf sur les <rire> six Balkany West. Ok, sympa. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve accroché. Euh... Accroché. À <coughs> <coughs> tu vois ce que tu fais à ma gorge non Elle souffre à cause de toi. Y a des vieux bruits. C'est qui voudrait habiter dans un quartier pareil euh... <coughs> <rire> Attends je rigole trop <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé Oh <rire> mon dieu j'ai marre Laisse-moi tranquille J'aimerais bien survivre pour une putain de fois dans ce jeu de merde Mais je pense c'est toi qui es là Bah ben vas-y accuse la palonte que... Alors, nous voyons ce que, que ça vous faites, Non, je me suis dit, il y a beaucoup de, de végétation par ici. Je me demande si... Eh merde oh non Mais en vrai, enfin, je le dis surtout pour Balkan, mais euh, comme le, comme, comme t'es... Euh... Ah, salut Balkan ah Oh, mais c'est Balkan New West, la célébrité. Non, c'est un leurre. C'est... Ah tu sais dans le, dans le désert il y, y a des trucs quand tu, quand tu vois flou et tout, bah c'est pareil. Ah J'arrive même plus à parler. Putain non mais j'en reviens pas de moi qui te fonce devant, enfin... Je pensais que t'étais une, sorte... une sorte de survivant. Euh, fait... pas <rire> un lampadaire un peu bizarre. Le, le mec il a du sang qui part de partout, il a une hache à la main. Mais non mais j'ai un vu une siouer tout le si moins, je me suis dit je vais courir, courir le retrouver. Ah, mais je sais que BalkanUS de twitter.com va venir te sauver. Je suis en chemin mais ça va pas être facile. Avec sa cloche de con là. On est d'accord hein, c'est vraiment une cloche de merde. Mais mmh. oui On dirait la cloche quand la cloche quand tu pas vas au chiotte chez pas les pas vieux. <rire> Alors je vais pas souvent au chiott chez les vieux mais probablement oui. Ah ouais. putain Oh bordel mais c'est pas possible Je vais vous défoncer la gueule Ah je vous vois ah, On euh... est réuni avec euh. Je... Ah, de merde <rire> Dans le placard, dans le placard, y'a quelqu'un, a quelqu'un quelqu dans le placard, je te jure <rire> <rire> Il est allé dans le placard oh, Je te jure qu'il est dans le placard Ah mais on ah, n'aime pas cas. les gens comme ça Est-ce que est-ce qu'elle campe Vector, est-ce qu'elle est campe Est-ce campe ou pas Elle est bim. Euh. Non, non, non, elle est partie. Euh... Elle est partie. Tiens bon. Tu m'accroche En fait non, <coughs> je viens pas. Je m'accroche C'était une très mauvaise idée. Euh, je crois qu'elle revient là. Oui, oui, oui, ah oui, oui, oui. elle revient, oui, oui, oui, oui, oui ah elle revient. Ah, enfin, putain non, non, oh putain <rit> ah, Oh la la la la la la la Je comprends pas l'utilisation de cette putain de tronçonneuse, j'en ai marre Oh mon dieu Oh mon dieu <rire> Ouf Ça s'est très bien passé. Alors si euh, je trouve un de vous ah deux... Euh, je... Ici, ici, ici, il quelqu'un d'autre là Prends-le lui J'espère je je te... que vous aimez bien euh, cette simulation électricien. On voit tous nos petits camarades tomber au combat. Euh, tous, tous, il euh, y a que le qui qui prend pour l'instant hein. Oui, et, bah, et en plus, c'est même pas un camarade. Euh, c'est même pas un camarade, <rire> voilà. donc. Euh... Hmm. Ah ouais, carrément c'est pas la bonne forêt pour capturer un sécateur mon dieu. Faut que tu fasses espace ah, Pourquoi je lui dis Mais pourquoi pas je lui dis pas Mais je suis trop con C'est ton côté Loyal Bon ça fly. <rire> j'ai acheté Dead by -day -day pour pas chercher les bolos simulateurs, quoi Oh la vache Oh mon dieu J'ai quand même plus que Balka alors que j'ai la première. <rire> non, Comment mais... vous pouvez expliquer ça si ce n'est que j'ai travaillé plus que lui Comment j'ai autant de points Qu'est-ce que j'ai fait C'est littéralement ma troisième partie. Et alors Travaille. Alors travail, tu connais ou pas Je crois que tu deviens libéral, Charles. Sans blague. Moi, je vais voter Macron. Nice. On le savait. Si mon perso pouvait montrer son cul, je le ferais, mais. Ah, les trucs qui apparaissent sur ta map, genre en rouge, un peu distordu. Ah, tu sais ce que c'est, en fait. J'ai cru euh, comprendre. Ouais. OH MERDE! Attends, il s'est passé quoi là du coup? Je t'ai mis un coup, c'est bon? Bah, savoir. Qui peut le dire? Ah enfant. non, tu m'as mis. Ah, ok, tu m'as tu m'as balancé une planche dans la gueule. Très bien. Qui, qui peut dire ce qui s'est vraiment passé? Moi, moi qui enfin, pensais que le qu rapport était corps en détective... yaya. Euh, euh... Mon dieu, putain, si tu m'as mis un coup. Hein. Mais <rire> tu dégueulasse, oui? <rire> vous voyez, il va nous tous nous tuer parce que vous vous foutiez de sa gueule. Mais putain, mais il me suit quoi en plus, mais. C'est parce putain, que je t'aime beaucoup. Mais respecte Mais putain, <rire> mais c'est sérieux 5 secondes, toi Hop là, Nyx c'est fait. Pendant ce temps, vous avez libéré Flash. Attends, oh, attends, attends, viens là, viens, viens là. Oh ça risque a rien. Quoi Il est juste. Oh putain Mais pousse-toi <rire> ah, Putain je suis bloqué par la.. Eh oui. Pour l'instant je te BM. <rire> <Pourquoi> <rire> tu nice try. Ouf Tout ouais, va bien. Je suis assez serein. Mais il y a de quoi, Fly Il y a de quoi Coucou ah, oh. <rire> <rire> Mais enfin Ah, c'était pas gentil Oh, tout de suite, pas gentil Wiggle wiggle wiggle weakel wiggle wiggle wiggle wickel wickel wickel wickel wickel wickel je peux pas me mettre dans le claque Ah mais il y avait un là mais t'es sérieux Non mais j'étais ultra lucky sur les crochets j'ai l'impression Ouais j'avoue Euh il va me replanter sur le crochet de fly merci les gars Adieu Non mais comme ça au moins vous avez le même point de repère et tout et puis vous partagez un peu le même sang du coup Oh mais c'est que tu m'avais vu un chelou mal gars alors vous voyez des mouvements très habiles de Nix Semera. Qui se cache pour sa vie. Actuellement Quatre il est en train d'ouvrir la porte qui est loin. Il y a deux, ah, y a deux loin, portes Balkan, au cas où t'es pas au courant. D'accord. Mais c'est pas vous une avez blague. Pas... Vous avez pas mais Nyx, pourquoi par là <rire> Nice. On aurait jamais dû laisser jouer le tueur Ah bah tout de suite, ça va. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une mauvaise personne. Euh... Baka, donc euh, alors il faut pas que tu te presses trop non plus Nick, sinon ça le fait planter, mais il faut aussi quand même que tu te presses. Bouge pas. Avec ta jolie cravate. Eh oui. Elle est sympa ta cravate en plus noire avec les petites bandes rouges là. Ouais t'as vu hein. Vraiment du meilleur goût. Alors, on va bientôt courir d'un coup. Salut. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, <rire> salut Que je me casse d'ici sa mère la race Ah pas mal cette chanson je la connais pas J'aime beaucoup ton remix Moi je transpire et vous vous foutez de ma gueule <rire> Mais non on se pas de ta gueule Hello Non, non, tu m'as pas dit Ah putain no, ah, qu'on était parti oh, sur un stream finale Continue Balka, oh, c'est très bien. Merde. Continue Balka, c'est très très bien. Ah oui, oui, je sais, c'est très bien, oui. Je donne tout. C'est bien, Balka. Je donne tout pour ce Waouh. Wow. Bravo Balka. Continue Balka ah. comme ça. Juste un, encore. encore euh, Maintiens-le encore pendant 5 secondes. Attention, il y a un piège. Il est. Il, il, il, il est. Ouais, attention. Euh, alors. Non, mais... euh, alors, voyez-vous là, euh, c'est un choix. Soit je m'enfuis je les abandonne. Soit. Non mais enfuis-toi. Enfuis De toute façon, le tueur arrive. Parce que je lui dis coucou. Coucou Nix, le tueur. Salut, ça va Salut <rire> Bon, écoutez, euh, il m'a. J'avais que ça comme choix. Voilà. <rire> J'espère que c'est assez crédible. Si Alors vous attendez pas du beau jeu. Oh là là, le déflect sale crève est, est, est Il est presque mort. Euh, Près du euh, point. Mort. J'essaye. Il est parti. J'ai un Hanzo pas si mauvais que ça. Oh Pardon. Oh Oh Oh Oh Oh oh C'est son premier Regardez-le Void meilleur joueur. Oui, oh là là, j'ai envie de pleurer. Attention, cette loot box rien que pour vous. Oh, il y a un légendaire. Putain! <rire> le... Vous voyez le, le, le deuxième pire skin de Zarya? Et eh bah, ben, en Ça fait, fait, fait j'ai eu son premier pire. Voilà. C'est à dire n'importe quel skin de of derrière. Ouais. Valkar, bah, viens un peu par là. J'en ai ouais. marre de te courir après. Non, mais t'inquiète, oh. pas. Non Ici, Non. a plus Je vais oh, my... oh, uh... Ah, casse-toi, toi, toi Attention, Winston. Oui, like... Non toujours là. Oh. la Enfin non il est à 97 là, ah voilà, bah. là Ouais tu vas l'avoir, c'est bon, c'est bien. En fait Fly il est en train de carrer, ah quand je disais que euh, les choses sont détestes. <rire> ouais ça marche plutôt bien pour l'instant. Oh j'ai de la gère mais... là, avec... Bon là par contre ah, j'en mais... fais peut-être un peu trop. A l'intérieur y'a un mec, il y a une mec. Benzos. Oh je l'ai oh pas grave. Genji Maxi... Maximada. Ah mais... Genji il est pas mal... Il... Oh, il me fume le Makri, c'est incroyable. C'est bah, ça, ça passe. Ça propose le Genji qui s'appelle Daddy quand même. <rire> ouais Makri il est casse <rire> Mais ça va, euh, globalement ma, ma technique ça consiste à pas être là où il est et c'est bon. Ah c'est pas mal ça. C'est une méthode avancée. Waouh. Ouais, Oh, Putain mais pourquoi tu BM comme ça Oh merde Moi je vais report Report drover Pour abusive chat Ils sont français Mais oui ils sont français. ils sont français ils sont français Tout le monde est français sur le jeu de quoi Je suis sûre que je me suis vraiment fait report oh. Par qui Fly Non je vais pas faire <coughs> euh, tu sais que je peux aller voir le stream et voir Allez okay. Tu vois, je l'ai pas fait. Je fais ça qu'au gros boloss genre en bel Ah, je me suis fait bonne par le divorce' quoi. Ok, je m'en vais. Fais gaffe, fais sont tous revenus. Allez, on y va. reste. C'est toi revient. Il revient parmi nous. Il a rien, il a rien, sur... il a rien. Bien joué. Merci, elle est morte. Elle a 10-20 là-dessus. Oh oh! J'ai 30 points de vie, est-ce qu'on a une merci Smack. pour moi? Ouais, ouais, elle est là. Parfait. Merci. Le snipe. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. De quoi, de quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh mon dieu, mais pourquoi j'ai pris cette EP? Mais pourquoi j'ai pris cette EP? Mais sérieux? Quelle bonne idée! Ouais.